Est-ce qu'on ne va pas vite en besogne lorsqu'on dit, euh, finalement, l'attaque du Capitole, c'est Donald Trump lui-même Bien tu... évidemment, il a demandé à ses partisans de venir au Capitole. Est-ce qu'il leur a demandé expressément d'envahir le Capitole Non, je crois que je vais prendre une position complémentaire à celle de Joe et de, de Valérie Nataf, Je pense que juridiquement, on ne peut pas l'empêcher. Euh, je pense que les procédures vont se faire. En revanche, il faut se poser la question sur le plan politique. Tout d'abord, si, si on alors, regarde attends, juridique... quelles procédures vont se faire, je, quelles je, procédures vont se faire euh, il, il est évident que le, on, le, chez, les, chez les démocrates, on dit qu'il faut euh, utiliser l'article, l'amendement, euh, mmh. le 25e amendement, alors qu'effectivement, si l'on écoute bien ses propos, il dit qu'il faut aller euh, au Capitole, mais il ne dit pas qu'il faut prendre des armes et donc on est vraiment sur le fil du rasoir. Je pense que Donald Trump est bien plus intelligent que ça. Il sait euh, qu'il est scruté, il mmh. connaît le compte, il sait l'importance de ses propos. Donc il, il s'est bien gardé d'aller jusqu'au bout de son propos. Donc là-dessus, ça sera vraiment une question d'interprétation des tribunaux. Est-ce qu'il a ou pas incité à rentrer, à prendre les armes, etc. Il faudra le démontrer parce qu'en la matière, il faut qu'il n'y ait pas de doute quant à l'intention, quant aux propos, au contenu des propos. Donc on est vraiment sur le fil du rasoir. Maintenant... Je pense que le, le sujet est que, politiquement, est-ce qu'on peut, en muselant Donald Trump, est-ce qu'on musèle euh, ce, X millions d'électeurs Je n'en suis pas si sûr. Mmh. Et donc, le, le risque pour moi, c'est que le médicament soit finalement euh, pas suffisant, soit pire que, que, que le mal lui-même. Mmh. En revanche... En revanche, j'ai le sentiment qu'il faut que, euh, que Joe Biden et que les démocrates mettent tout en œuvre pour effectivement mettre toute la palette de politique publique, tout ce qu'il faut pour pouvoir ramener et réconcilier cette Amérique. Alors, ils vont pas réconcilier 74 millions de gens, mais s'ils arrivent à, à, à faire bouger 10 millions de personnes, 10 millions d'Américains qui se sentiraient un peu plus proches de la nouvelle administration, ça, ça serait déjà le, le, le, la meilleure victoire de, de Joe Biden et la meilleure victoire contre Donald Trump, euh, euh, de mon point de vue. Mmh.